Il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide. Juger que la vie vaut ou ne vaut pas la peine d'être vécue, c'est répondre à la question fondamentale de la philosophie. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les premières phrases du mythe décisif d'Albert Camus donnent le ton, et pour être tout à fait honnête, elles m'ont beaucoup marqué. Dans le dernier épisode sur les enfers, j'ai parlé rapidement du livre, et il me paraissait intéressant de revenir plus en détail dessus, non seulement parce que c'est un de mes livres préférés, tout simplement, mais aussi parce que c'est un livre très beau et très riche. Et pourtant, il existe bel et bien une poésie de troubadours écrite par des femmes, que j'ai eu la chance d'étudier et que je voulais absolument vous partager, non seulement parce qu'il s'agit là de femmes très méconnues, sur lesquelles on a en général peu d'informations, mais dont on sait qu'elles ont réellement existé. Je vous propose dans cet épisode de découvrir ensemble quelques noms, quelques poèmes et quelques vers de ces femmes troubadours qu'on appelle les Troubaïritz, un petit groupe de poétesses dont on a conservé à peu près 20 noms, des femmes qui ont vraisemblablement composé leurs chansons entre le XIIe et le XIIIe siècle. Bah, j'ai déjà, j'ai mis presque un an entre le moment où je me suis dit, tiens, est-ce que je pourrais faire une, une chaîne YouTube et le moment où j'ai réellement fait ma première vidéo? Parce que je me demandais si j'allais, si j'allais y arriver techniquement, parce que j'avais jamais fait de vidéo dans, dans ma vie. Et, euh, et du coup, euh, bah, j'y ai pensé pendant un an, regardant un peu les, les vidéos. Euh, et puis au bout d'un moment, je me suis dit, vale, si j'essayais, j'ai pris une caméra, j'ai commencé à, à prendre le logiciel de montage, etc. Euh, je ne pense pas qu'elle ait changé d'orientation, parce que j'ai à peu près toujours les, les mêmes idées, toujours cette, euh, cette idée de, par, de parler principalement des, des thèmes. Je pense qu'elle évolue un peu dans le sens où, euh, où euh, c'est important de s'adapter un peu au, au format qui se sont sur, sur YouTube. Et, euh, je me suis rendu compte par exemple que les vidéos étaient un peu trop longues, j'ai essayé de les, de les raccourcir. Euh, mais euh, sinon les grandes lignes sont à peu près les mêmes. J'essaie d'ajouter de, de, de plus en plus d'idées, parler j'aimerais bien dans le futur parler un, un peu plus de cinéma, plus de peinture. Alors mon évolution matérielle a été assez flagrante. J'ai commencé avec, euh, avec un caméscope, c'était le, le caméscope de ma sœur. Et euh, un jour je me suis dit qu'il faudrait que je progresse. J'ai surtout commencé à travailler sur le son, moi c'était le primordial, Et aussi euh, pour mettre en avant certains détails, je sais que j'ai la, la voix grave, je sais que c'était une.. une une bonne idée d'améliorer le son pour essayer de la rendre plus, plus agréable, plus chaleureuse, etc. Éviter qu'elle soit trop nasillarde. Je surtout centré sur le son. Ensuite, là, petit à petit, ces derniers temps, ça a été vraiment aussi visuellement que j'ai essayé de progresser en, en travaillant plus l'étalonnage des couleurs. Alors, actuellement, je ne vis pas de vidéo. Euh, en vivre, ça ne me déplairait pas. Malheureusement, j'ai euh, un statut actuellement qui m'empêche de vivre des. Euh, autrement que, que par ce que je fais, parce que je suis engagé envers l'État. Et, euh, et du coup je vais être euh, obligé d'avoir un statut dans la fonction publique pendant environ 10 ans. Et, euh, et donc ça m'empêchera d'en vivre, très clairement. Par contre, j'ai euh, la possibilité de, de faire des interruptions dans ce parcours et là j'aimerais bien essayer de, de trouver des solutions pour, euh, pour essayer d'en vivre temporairement. Dans le futur, pourquoi pas, mais voilà, j'ai cet engagement qui m'empêche de, de me projeter là-dedans. Alors, euh, le moyen de, de diffusion, c'était les réseaux sociaux, c'est si simple que ça, Facebook. Euh, c'est commencé par Facebook, petit, petit à petit, enfin, petit, petit j'ai multiplié les, les réseaux sociaux, Twitter, euh, récemment Instagram, Snapchat, euh, surtout Instagram, où il y a beaucoup de personnes qui suivent plus que ce que je pensais, le bouche à oreille, tout simplement, euh, qui fonctionne plutôt bien. Et, euh, et, euh, par les professeurs, je sais que j'ai été diffusé dans les, dans les classes, et, euh, et je sais que ça a beaucoup, beaucoup marché, je je pense que oui, elle a un avantage évident, déjà la taille de la ville. Et si je pense que Lyon actuellement a une dynamique en tant que ville qui est, qui est extrêmement forte, on sent que beaucoup de choses sont en train de se passer à Lyon. On a même l'impression qu'elle est en train de, de, pas de concurrencer Paris, mais en train petit à petit il y a une gagne enfin, un en importance, que ce soit dans les, dans les musées, dans les entreprises, etc. Il y a deux aspects. J'ai l'impression que, que c'est une ville qui bouge, qui peut bouger facilement, avec beaucoup de projets. Euh, je pense que la scène YouTube lyonnaise est à construire, très clairement. Elle est, elle est en construction, même, je pense. Et, euh, et elle n'a peut-être pas les réseaux que, dont dispose Paris pour le faire efficacement. Si YouTube décide de s'implanter à Lyon, ça, serait, ça pourrait créer un pôle intéressant, qui serait dynamique et permettrait à plus de vidéastes de s'engager, mais je pense qu'elle est en construction. Et ça c'est en train de se faire petit à petit. Ouais, je pense que sur les réseaux sociaux c'est une première étape déjà, en parlant euh, sur les groupes. Euh, la Vidéothèque d'Alexandrie, c'était le, le forum de la Vidéothèque d'Alexandrie, c'était le, le premier moment où je commençais à, à parler avec d'autres YouTubeurs. Et euh, ensuite ça s'est fait progressivement, par les partages, par les... Euh, en, en contactant de, de, des vidéastes un peu plus, euh, plus influents. Euh, L'an dernier, euh, j'en ai rencontré beaucoup plus à Montbazon, au festival de, de Nota Bene. Et euh, là, euh, j'ai pu vraiment discuter avec, euh, avec plus de youtubeurs. J'ai l'impression que progressivement, oui, c'est en train. C'est en train, justement, parce que le. le je connais plus de personnes qui font des vidéos, on peut s'entraider, on, on peut réussir à trouver des, euh, enfin juste un peu d'aide, des conseils et euh, j'ai l'impression que oui, c'est en train de, en train de, de se faire. la même chose, j'ai l'impression que c'est progressif. Ah. Euh, au début je me posais la question de savoir euh, qui, me, qui me suivait et, et là ces derniers temps j'ai de plus en plus de retours, des, plus de commentaires, plus de personnes me suivent sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Je reçois plus de, de mails également, des personnes euh, comme, comme des, des professeurs qui diffusent mes, mes, mes vidéos en cours. Hein. Et euh, c'est difficile par contre de savoir quelles personnes nous regardent, hein. je sais que je me pose toujours un peu la question. Quand j'ai commencé la chaîne j'avais envie de, de, de parler à des personnes qui ne sont pas dans un milieu scolaire. Hein. Parce qu'un des problèmes de la littérature, quand moi je parle de littérature sur la chaîne, c'est que la littérature est vraiment très cantonnée au milieu scolaire, et surtout une, un type de littérature pour être précis, la littérature enfin des grands auteurs, des classiques. Et, et c'est vrai qu'en faisant une, la, la chaîne, j'avais envie d'en de, parler à des personnes qui ne sont pas dans les, dans les, milieux, dans les milieux scolaires. De <musique> ne pas faire attention à l'éclairage. On fait des vidéos, c'est-à-dire de bien éclairer son visage, euh, être sûr que l'éclairage ne change pas aussi, enfin, on s'éclaire avec la, la lumière naturelle par exemple. Euh, ensuite, euh, faire attention à la qualité du son, parce que c'est vraiment 90% de la vidéo. Je pense que c'est d'être euh, attentif au rythme, au montage, hein. d'avoir euh, euh, conscience que le montage, c'est pas qu'assembler des plans, c'est de, de gérer le, le temps entre chaque plan, et ça ça, crée des, ça crée la plupart des effets d'une vidéo. En fait. que, on peut allonger, on peut rétrécir le, le temps au montage en fonction des, des plans. Et, euh, et être conscient de ça, ça change pas mal de choses. Ça, on a conscience qu'une qu vidéo, ça se construit, euh, c'est un, un tout, avec un début, une fin, qu'il faut le, la faire progresser. Et... un moment pour se dire est-ce que, est -ce que ce que je veux faire c'est parce que j'ai envie de, de, de faire des, des vidéos juste pour faire de la vidéo alors est-ce que j'ai quelque chose de précis à vouloir raconter et euh, il me semble que si on sait qu'on a quelque chose de précis à, à raconter je pense que la, les vidéos pourront aller que bien en fait c'est que le contenu pourra que être intéressant parce que dès lors que ça se ressent direct enfin instantanément quand quelqu'un a quelque chose à nous dire et qui veut nous, nous partager et qui croit en, en ce qu'il dit